Aujourd'hui je suis Wonder Woman N'hésite pas à t'abonner pour faire plaisir à Wonder Woman version rosée C'est parti Aujourd'hui petit tuto très très simple Comme d'habitude j'ai déjà fait mes yeux hors caméra Et j'ai tracé grossièrement au crayon blanc Les délimitations de mon bandeau de Wonder Woman Je commence par peindre mon étoile en rouge T'as envie de Calinou Oh mais qu'est ce c'est Bon, bah du coup je continue de peindre mon étoile avec le chaton sur les genoux. C'est pas facile car il me donne des coups de tête pour que je m'occupe de lui. Et que je lui fasse des gratouilles, des câlins. Mais, mais si tu bouges tout, je, je vais pas le faire droit mon cœur. Non, je vais pas faire droit si tu bouges tout. Déjà j'ai raté mon étoile. Non mais si tu bouges tous mes membres, comment tu veux que je travaille Que t'as fini mon cas. Mais Oh, ma l'amour. C'est bon, Est-ce que tu vas te coucher que, ou t'allonger Que j'aille finir mon make-up Parce que j'ai pas encore mangé, il est déjà 14h30 Oui, ça te dit de faire ça J'ai les poils partout, c'est génial J'ai raté mon étoile à cause de mon petit loulou Je suis de voilà, j'ai un à sans les genoux Voilà les conditions dans lesquelles je bosse Bref, on va essayer de continuer avec le petit cœur sur les genoux. Oui Ben bah, écoutez, il est bien. Il est bien. Ça Alors, a je... été compliqué avec le petit titi. Puis je continue mon front avec du jaune or cette fois-ci. Et sur mon manteau et mes lèvres, je viens apposer de la poudre d'or faire un rappel des couleurs. On poudre évidemment notre teint pour qu'il tienne toute la soirée. Plus qu'à détacher notre crinière de lionne. Pour le petit côté fun, j'ai rajouté des lentilles rouges. Et voici un make-up sexy, très rapide à faire. J'espère que ce make-up t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye! Hey, notre action! Aujourd'hui, je suis Spider-Up euh, Wonder. Tu te laves devant la caméra, tu me donnes des coups de queue, à ne pas sortir de ce contexte. Aujourd'hui, je mets à la gorge, entre autres.